Ouh <rire> eh Et ben enchanté C'est nice. marrant comme euh, tu t'étais tu fait à cette image un petit peu mmh, T'avais aucune non, idée Aucune idée, ouais. Bon bah c'est parti pour de nouvelles aventures. Allons-y, c'est parti. Vivons l'expérience à fond. C'est parti.